Nico, tu me dis où on est Attends, déjà, je me repose, parce qu'on a fait du chemin à pied, là. Euh, donc, on est en plein champ, en pleine euh, semi-montagne, on va dire. Euh, et on est devant, moi, ça me fait penser à la, la ville albanaise, mais en beaucoup plus petit. Donc, euh, celle-là, elle s'appelle la maison de l'horreur. Pourquoi Je ne sais pas. On va voir. Euh, voilà, j'ai pas plus d'infos. C'est parti à hein? tout de suite. À tout de suite, alors. Un peu déçu pour le moment bah, Isolé comme ça, euh, voilà quoi. Mais euh, alors, par contre, il y a toutes les affaires. Euh, il va y avoir des enfants et des peluches et des les albums des stars. Euh... Attends, bouge pas. Voilà. Ah, des stars. Des ex-stars. Donc il y a de ça un peu partout. Euh, voilà. Et à ton avis, pourquoi abandonner comme ça bah, C'est isolé. Alors, soit c'est une maison de vacances. Après. Euh... Voilà, j'en sais pas, pour l'instant. Mais ça fait déjà quand même pas mal d'années. Au moins à plus de 10 ans. Bon. Ouais. Voilà, c'est une, une ferme avec trois dépendances euh, a mal vécu, quoi. Aucune trouvaille, hein, au Non, non, non. Pourquoi la maison de l'horreur Peut-être qu'il y a eu, euh, dans le passé, quelque chose ici euh, du... Un drame Un drame, ouais, bien, un truc bizarre, quoi, peut-être. Ouais. Euh, voilà, j'en sais pas plus. On continue notre périple, parce que... Il nous reste pas mal de choses à faire. Ouais, ouais fin, fin de journée là, ouais. ouais. Okay. ouais. Bon, bon bah, allez, à toutes. À toutes. Pour un prochain épisode. Ciao.